Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Patatou Gaming. Les amis, on n'a jamais été aussi proche de la sortie officielle de Call of Dragons. Je vais tout vous dire sur ce jeu énormissime si vous ne le connaissez pas. Le 28 mars, retenez bien cette date les amis. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait...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 Officiel. Je vous avais déjà parlé de ce jeu, je vous en avais fait des vidéos, regardez, il est bien évidemment fait par Lego, Lego et Fairlight. Alors Fairlight, c'est une filiale de, du, du même développeur que Rise of Kingdom, hein, bien évidemment, c'est énormissime. Lilith Fairlight, c'est leur branche qui est à Singapour, si je dis pas de bêtises, leur branche qui a été créée exprès pour le marché européen et nord-américain. Et donc ce call of dragons hein, est tout simplement la toute nouvelle version on peut dire avec leur dernier moteur graphique leurs derniers effets de rise of kingdom une évolution donc peut-être ou juste un plagiat là pour le coup pour l'avoir testé je peux vous le dire c'est une évolution donc je vous partage la première cinématique le premier trailer hein, qui a été fait du jeu c'est un trailer officiel je vais évidemment vous dire vous avez un tout petit peu moins d'une semaine pour être au max sur le jeu et savoir tout ce qui s'y fait vous avez déjà vu déjà il y a des troupes semi-volantes alors on peut dire ouais semi-volantes parce que c'est pas vraiment des troupes totalement volantes je vous invite immédiatement à aller sur la page du jeu pour vous préinscrire si vous êtes préinscrit avant le 28 mars vous aurez la possibilité d'avoir des rewards, des récompenses exclusives dans le jeu. Ça marche encore, hein. on peut s'inscrire depuis presque un an à présent. Et pour tous ceux qui sont inscrits avant le 28 mars, hein, vous aurez le droit au bonus. Alors, des cinématiques... Énormissime, vraiment très bien faite Voyez, ils vous le disent, hein. faites le, la préinscription Maintenant, je vous montre là cette fois le trailer plus long C'était la version raccourcie, hein, je vous ai montré Là, c'est le trailer qu'on a vu dans tous les salons de, de jeu Ils l'ont sorti partout Celui-là, c'est assez simple Le jeu, on se retrouve un petit peu comme déjà l'ambiance sonore L'ambiance du jeu, moi, je la surkiffe Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Call of Dragons Call of Dragons, c'est un jeu évidemment de stratégie en temps réel. On peut qualifier de MMO, un MMO de conquête sur une, une ambiance fantastique, fantastique médiévale. On est entre les deux, on a déjà plusieurs choix de factions avec des bonus Différents. Je vais y revenir, hein. vous le voyez déjà, hein. on a les elfes, on a des humains, on a des orques, on pourrait catégoriser hein, comme ça. Mais vous allez voir, c'est encore plus compliqué que cela. Au niveau euh, du graphisme, on n'est pas dans du cartoon, on en est entre le réaliste, le cartoon et un petit côté manga aussi, je ne sais pas comment qualifier, ça doit avoir un nom hein, ce style de design, mais là je ne sais pas le qualifier, on n'est pas du tout pour le coup comme dans Rock où on est très cartoonesque, là c'est pas du tout le cas, donc on est sur un tout nouveau système de combat, ils ont tout repensé, c'est pas exactement comme dans Rock, même si c'est très proche le système de combat. Vous allez le voir, je vais vous montrer du gameplay une fois que euh, cette, euh, cette cinématique sera terminée. Vous le voyez, hein, on se retrouve avec une histoire très bien conçue. On va voir le trailer, le tutoriel du jeu va se lancer après cette cinématique. Donc on a une liberté infinie de combattre. Il faut savoir que c'est ce qui était reproché à beaucoup de concurrents de Rise of Kingdom, des jeux de Lilith. Avant l'arrivée de Rock, il y avait très très peu de jeux de stratégie en temps réel Où on pouvait bouger sur une map en full 3D évidemment Comme on veut à tout moment, arrêter la troupe qui avance, la reculer Ça paraît tout bête, hein mais il y a de ça 3, 4, 5 ans, ça n'existait que très très peu Enfin plutôt 5 ans, ça existait très très peu donc on commande différents types de, de légions, il y a des unités volantes, on a tout un système de décor qui, qui a des, des je dirais des, des particularités, voilà c'est le mot que je cherchais, des, des particularités spécifiques entre les, les rivières, entre les montagnes, entre les plaines, vous allez le voir, hein. c'est très bien fait. Au niveau des, des skills magiques aussi, il y a différentes armes de compétences. Le monde est très très immersif, hein. il y a un choix aussi de euh, commandants. alors là vous avez des commandants de base, des commandants caractéristiques du jeu, ceux qui définissent les classes, mais vous allez le voir, on va pouvoir évoluer autour de ça et faire évoluer votre votre ville, votre, votre, gouverne, votre gouverneur, on va dire ça comme ça, d'une manière très particulière. Alors regardez, déjà on a le choix entre les plusieurs classes, trois classes différentes, et avec des particularités, encore une fois, elles-mêmes différentes et des spécificités. Vous avez ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous avez là, c'est vraiment euh, in-game. Hein, ce sera comme ça lorsque vous serez dans le jeu. Quand et vous avez les bonus qui sont avancés, hein, par exemple, vous avez un march speed ou un heal speed sur les elfes. Si vous allez sur la page officielle du jeu, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Alors, déjà, vous allez pouvoir découvrir, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, hein, qu'il y a déjà plus de 2 millions de joueurs sur la bêta puisque le jeu on peut le tester mais ça reste sans lancement officiel pour le moment puisque encore une fois on est le 28 mars il va exister sur le Google Play, sur l'App Store il y a une version qui sortira également sur PC normalement, pour le moment elle est en test mais elle sera disponible je pense à la sortie du jeu je l'espère, en tout cas les tests avancent bien, vous avez le choix entre plusieurs factions, je vous l'ai dit, les Wildesburg, les Gardiens de la Source ou la Ligue de l'Ordre. Et chacune de ces factions ont des héros différents. Vous avez pour le premier, vous aurez le choix entre Bacar, vous aurez le choix entre Lilia, vous aurez le choix entre Craig, vous aurez le choix entre Guanwin. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous allez le voir, c'est quand même. Très prenant, au niveau des bonus, le premier, Wilderberg, je vais essayer de bien le prononcer parce que vous le savez, moi, et la prononciation euh, des factions ou des noms, c'est assez compliqué. Vous aurez un bonus d'attaque physique de la Légion de 3%, l'ingénierie, donc autant dire que eux, c'est des bourrins, l'ingénierie, un bonus de construction 10%, les races principales or gobelins, satire, tavosserie, alors ne me demandez pas ce que c'est exactement des tavosseries, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas allé assez loin dans le jeu pour le moment, soyez certain que dès le 28 je serai dessus. Bref description hein, qui nous vient du site c'est des guerriers prise de force Pris, euh, prise de la force ils prisent la force donc c'est des bourrins hein, ce que je vous l'ai dit ils ont euh, juré de puiser dans la puissance des dragons pour conquérir le tamaris. le tamaris nul ne s'opposera à nul, nul ne s'opposera à la validée des conquérants on a également les gardiens de la source hein, dont je vous parlais les gardiens de la source hein. C'est aussi une race très intéressante. Elles ont chacune, encore une fois, des particularités. Vitesse de marche de la Légion, plus 5%. Vitesse de guérison, plus 5%. Alors là... On est plus dans du support Ou de la tactique hein. Les elfes Les sylvaniens Les aigles des forêts ont Une description encore une fois Qui nous est donnée C'est que c'est Tandis que les ténèbres Plutôt Menacent l'arbre monde L'arbre monde qu'on retrouve dans toutes les civilisations Je dirais elfiques Les enfants de la forêt Font le serment de protéger la nature Au prix de leur vie On a un petit peu Sur de l'elfe Du druide Comme on pouvait l'avoir Dans World of Warcraft Par exemple Et on a aussi la Ligue de l'Ordre, alors je vous ai dit la Ligue de l'Ombre, c'est la Ligue de l'Ordre, défense magique de la Légion plus 3%, vitesse de récolte plus 10%. On est sur du marage humain et alphelin céleste, la Ligue de l'Ordre refuse de battre en retraite guidée par la lumière, elle compte retourner aux terres sacrées d'Ateran. Elles veulent reprendre les terres sacrées. Voilà un petit peu pour toutes les trois classes, les trois factions sur lesquelles vous allez devoir vous décider. Au niveau des unités, donc on a la première, les bourrins qui sont des chauve-souris de Wyvern. Alors si vous ne savez pas ce que c'est des Wyvern, c'est que là vous n'avez jamais joué à aucun, euh, je dirais, gros MMO. Hein. C'est des sortes de très gros chauves-souris un peu chelou. Les aigles de la forêt, vous avez aussi, et on aura les balistes. C'est les grosses unités... Franchement, il y a un choix d'unité qui est assez impressionnant. Vous le verrez, on a un système de merveille. On a donc le système de héros, comme je vous l'ai dit. Hein, C'est vraiment là pour le coup très bien fait. Il y en a plein des héros hein, au départ déjà disponibles. Des héros légendaires, on a Osk, on a Chaka, on a Bakar pour nos amis les bourrins. On a Atheus également pour les elfes hein, qui est céleste. Hein, on a Garbois ça, qui est un Sylvain, il est légendaire. On a Emris que vous pourrez peut-être développer, débloquer. Certains ont des rôles bien spécifiques, hein. des rôles de PVP, des rôles de garnison, donc de la défense. Ils ont des rôles aussi sur le l'open field, ils ont des rôles avancés sur le PVE. Bref, vous allez le voir, c'est très bien fait et Lilith a repris les codes exacts. De Rock, ça leur a servi d'une très grosse expérience. Alors ça ne veut pas dire que Rock va s'arrêter, pas du tout. Mais ce jeu a été développé Call of Dragons vraiment pour le marché européen et américain. La volonté de Lilith avec la création du cabinet du, du dev, du cabinet de dev, on peut dire du, du studio de dev plutôt, euh, Fairlight, c'est vraiment d'axer Rock sur le marché asiatique. Et Call of Dragons sur le marché européen américain car comme vous le voyez, hein, si vous êtes un gros joueur actif de rock, hein, ils ont euh, beaucoup moins de joueurs sur le continent européen et américain qu'en Asie. Et donc leur but est de trouver une technique pour réussir à partir sur le marché, euh, ce marché européen et américain. Et vraiment prendre beaucoup de part aux autres studios de développement. Donc trois factions, trois écoles de magie totalement distinctes, vous en choisissez une et vous allez pouvoir approfondir, il y a un gros système de PVP, vous pourrez vraiment faire comme vous voulez sur le monde, il est très très vaste, il va forcément, alors au début du jeu à mon avis, il n'y aura pas tout de suite du KVK, des royaumes contre royaumes, il va falloir laisser le temps que les royaumes se développent. On est là, pendant que je vous faisais toute cette description du jeu, hein, vous le voyez, hein, on se retrouve sur le jeu, vous avez tout ce qui est système de reward, donc au niveau des quêtes. Alors là, on est sur le client anglais, je vais vous montrer aussi du gameplay sur le client français, puisque le jeu est totalement finalisé, vous vous doutez bien, hein, on est extrêmement proche de la sortie, donc on a toutes les langues qui sont finies, je ne sais plus en combien de langues ils le sortent, en hein, 50 ou 60 langues. Franchement, gros gros travail de Lilith de Fairlight sur le coup. Au niveau de l'interface, vous ne serez vraiment pas perdu dans le jeu si vous avez l'habitude de jouer sur Rock. C'est quasiment exactement la même interface, vous choisissez votre avatar, on aura des cadres par la suite, en haut à gauche, on a le nombre de points d'action, on a le votre niveau également, votre puissance. En haut à droite, pareil, là, vous avez le système, bon, les règles, hein, les différentes règles. On a l'or, on a les gemmes, vous avez le système où vous récupérez sur les quêtes. On a aussi, évidemment, il ne faut pas se leurrer, hein, le système... De bundle, on peut avoir 200 gemmes si on rejoint la communauté. On a exactement, encore une fois, pareil sur rock N'oubliez pas au début, hein, vous allez avoir beaucoup de choses à claim. Au niveau de la construction des bâtiments, la ville est en rond. Encore une fois, hein, comme sur ROG, vous faites upgrader les bâtiments avec le petit système de flèches. Alors, au niveau des graphismes, en revanche... Comme je vous l'ai dit, le moteur est plus évolué, on a euh, trois types de bâtiments différents, les bâtiments économiques, les bâtiments militaires, les bâtiments décoratifs. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, en haut à gauche, en plus de votre puissance et de votre avatar et du nombre de points euh, d'action qu'il vous reste. Vous avez également les buffs, chaque fois que vous montez un bâtiment, vous pouvez récupérer euh, des rewards, du Enquête que vous avez. Réussi, on est sur exactement les mêmes icônes, hein, donc les petites flèches pour upgrader, vous avez le système de route, alors là c'est très elfique hein, donc forcément c'est boisé, c'est des arbres, le système de commandant c'est pareil, regardez le cadre jaune pour les légendaires. Le cadre violet pour les épiques, on a 5 skills, 4 hein, skills plus exactement et une expertise. Niveau maximum cette fois c'est 50 euh, du commandant et non pas 60. On a un triple, un triple arbre, regardez, engineering, tank, overall, euh, overall pour euh, le guesser qui est pour euh, aller, euh, aller exploiter des ressources. Le système de, euh, de sac qui est pareil, d'items. Hein. Si vous regardez en bas à droite, hein, c'est exactement pareil. On a le système de courrier, le système des items, les héros, les quêtes. On peut rechercher euh, des troupes comme les barbares. Hein. Des troupes à battre, là, il faut commencer bien évidemment par un niveau 1. Donc, on avance sur un niveau 1. Évidemment, côté graphisme, hein, comme je vous l'ai dit... Hein. C'est refondu, ce n'est plus euh, cartoonesse, c'est un système intermédiaire. Regardez le système d'ombre et le système de lumière. Alors là, regardez l'ombre au sol. Là, pour le coup, ça éclate très, très clairement euh, ce qui se fait sur ROC. Enfin, de mon point de vue, en termes graphisme, c'est de graphique, c'est bien, bien mieux. Le système de rapport est exactement le même. Il n'y a pas de surprise toutes les nouveautés, tout ce que vous aimez dans Rogue, vous le retrouvez. Tout ce que vous détestez aussi dans Rogue, vous le retrouvez. Par exemple, regardez la brume. La brume, oui, les amis, vous allez devoir vous coltiner la brume à virer. Moi, je vais faire avec plaisir. Regardez, on a déjà des attaques de loin avec les archers. Franchement, c'est énorme ici. Moi, je suis très enthousiasmé à l'idée du lancement de ce jeu. Vous le savez, je l'ai déjà testé. Longuement sur Android, hein, en utilisant un, un émulateur, je vous avais expliqué sur une première vidéo comment faire au niveau des arbres. C'est pareil, on monte les arbres de nos commandants, on monte les expertises. Alors évidemment, il va toujours avoir un côté pay to win, on peut pas s'en couper puisque c'est le but hein, du studio, c'est de faire du cash. Mais c'est également nous apporter du plaisir de jouer, d'avoir un juste équilibre. Comme à chaque fois entre les, les free players, les middle spenders et les pay to win. Comme je vous l'ai dit, les amis, on va passer aussi sur le client full français. Et pour ça, on est sur du gameplay complet. Donc je vous remets l'overlay euh, et donc vous le voyez, hein, le jeu est traduit totalement. Quand vous arrivez, vous allez arriver, là on est au tout début du jeu, au tout début du gameplay. Vous allez arriver, vous allez avoir, on est aussi... Euh, avec euh, toujours les mêmes systèmes, les, le même principe au niveau des bâtiments. Vous placez vos bâtiments au départ. Alors au départ, oui, vous allez devoir y passer beaucoup, beaucoup de temps. Il ouais, faut défricher, hein. il va falloir supprimer un petit peu la végétation. Vous allez devoir explorer à fond ça. Vous n'y couperez pas. Vous allez devoir vraiment tout découvrir. Mais encore une fois, regardez Broom dissipé 1,27%. Le jeu est très bien fait. Le tuto, comme à chaque fois avec Lilith. Est très bien fait. Et si vous avez l'habitude, soit des jeux de stratégie en temps réel, soit de rock, vous ne serez pas du tout perdu. Voyez, on explore. Ça explore par carré de 100% par 100 et c'est vraiment, vraiment classique. Regardez le système de sable, hein, de poussière derrière. Franchement, extrêmement beau, extrêmement bien fait. On va vraiment foncer sur ce jeu dès le 28 mars. Voilà, bon, écoutez les amis, c'est